Bonjour tout le monde, c'est Maddy, on est aujourd'hui le 18 mars, le samedi. J'espère que vous allez bien. Ici, les températures commencent à remonter, c'est bien agréable. Hein, parce qu'on sent venir le printemps, le printemps qui annonce également de grands bouleversements en France. Hein. Déjà au niveau des banques, hein, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi j'ai fait longtemps que j'avais annoncé que le printemps 2023, il y aurait un gros problème au niveau des banques tout cas financier sans distinguer le bon que la bourse hein, d'accord et que on allait certainement avoir une catastrophe de toute façon financière entre printemps 2023 printemps 2024 je le redis dans cette vidéo là au cas où vous n'auriez pas eu l'information comme ça <coughs> ça vous permet aussi de vous préparer hein, sachant que l'astrologie évidemment ça fonctionne quand même pas mal hein. alors <coughs> excusez-moi c'est vrai que je me remets de Omicron, donc euh, voilà. J'ai la voix qui part de temps en temps. Alors je sais que beaucoup de collègues voyants, médiums, cartomanciens ont regardé la fameuse motion de censure pour rappeler les choses. Personnellement, moi j'avais dit qu'il y aurait un 49,3 qui passerait au niveau des retraites. Voilà, je vous remets le, le lien en barre d'infos si vous voulez. Les précédentes motions de censure, j'avais dit qu'elles ne passeraient pas. Elles ne sont pas passées. Maintenant il y en a une nouvelle. Donc ça vaut le coup d'aller regarder. Alors, évidemment, j'ai regardé un petit peu quoi ce que les collègues disaient, c'est amusant parce que c'est très partagé, comme quoi vraiment euh, ça ça veut dire que la situation, elle est vraiment ric rac, quoi. C'est-à-dire que si cette façon si, pardon, si cette fameuse motion de sens surpasse, ça va être de très très peu. Et je je crois que c'est pour ça que c'est tellement partagé, que certains disent oui, certains disent non. Ben, écoutez, je vais me prêter à l'exercice, il n'y a pas de raison, et puis on va voir. Hein. Donc il euh, faut le prendre cool, hein, d'accord, sachant que euh, on n'est pas des dieux ou des déesses et qu'on peut se planter, voilà. Bon. On va regarder. Alors, la motion de censure déposée, donc c'est le groupe Liotte, hein, j'ai quand même regardé un petit peu, c'est euh, Liberté, euh, je ne sais pas quoi, Indépendant, non, un truc comme ça, Outre-mer, il me semble, euh, Outre-territoire, enfin bref, <rire> encore un nom pas possible. Donc, une motion de censure, on va dire, qui a été déposée pour, justement, contrer ce fameux 49.3, qui était quand même prévisible par rapport à la réforme des retraites. Alors, est-ce que cette motion de censure va être votée, sachant qu'il faut 289 voix, hein voilà, sur 577 Alors, j'ai la prêtresse et j'ai l'as de bâton. Bon, il y a des choses qu'on ne sait pas, comme d'habitude, par rapport à un certain pouvoir. Alors, est-ce que éventuellement il y aurait peut-être des négociations en arrière-plan qui auraient été faites c'est possible, évidemment. Mais bon, on va laisser la coupe. Alors, est-ce que la motion de censure va passer Est-ce qu'elle va être votée Donc là, celle-là actuelle. La lune. Bon, c'est très mouvant. OK. Le choix à faire. Alors, moi, je pense que qu'ici, on... c'est le gouvernement qui est effectivement dans une situation d'incertitude, d'illusion ou de déception. Et là, ce sont les députés qui ont un choix à faire. Il y a des gens qui ne bougeront pas. Et il y a comme un renoncement. <rire> Excusez-moi. Alors, renoncement, c'est aussi une carte qui veut dire... Euh, en fait, c'est renoncement ou alors il faut persévérer. Vous voyez, c'est à la limite. quoi. C'est soit on renonce, soit on se bat et on persévère. Mais de toute façon, il y a un genou qui enterre. Donc, on est prêt de renoncer. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, je dirais que ça... Ça, c'est qui Eh oui, j'allais dire ça, c'est les députés. Hum, ben, je pense que oui, je pense qu'il y a certains députés qui vont s'abstenir. C'est pour ça qu'on a le cadre de coupe. Et là, c'est c'est miti mitigé, hein. c'est vraiment mitigé. Hein. Mais on va recouvrir, si vous voulez bien. Moi, je dirais que <coughs> en l'état actuel des choses, excusez-moi, il y a certains députés qui n'ont pas encore pris leur décision. C'est pour ça que c'est tellement difficile d'avoir une réponse claire et nette. Moi, je, je pense qu'il y a des gens qui, qui hésitent encore, enfin des députés, hein. Alors, peut-être qu'ils vont se laisser acheter. bah oui, vous savez, quels sont les gens qui ne sont pas corruptibles Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ou peut-être qu'il euh, y en a qui ne sont pas prêts à perdre leur place. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que euh, l'autre, là, il a dit qu'il y aurait dissolution de l'Assemblée nationale en cas de motion de censure qui serait votée. Ça veut dire que les députés actuels perdraient leur siège. Il faudrait retourner aux urnes et ils ne seraient peut-être pas sûrs d'être nouveau élus. Donc, c'est un risque pour eux de perdre, évidemment, leur salaire confortable. Il faut savoir aussi... Quels sont les enjeux hein. Eux, ils s'en fichent de la retraite. Excusez-moi, mais en toute franchise, c'est vrai. Ils ont une retraite confortable, ces gens-là. Donc, euh, cette décision-là demande du courage. Alors, on va re recouvrir, si vous voulez bien, mais je tenais à préciser ceci, parce que j'ai l'impression, que peut-être, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris que euh, les députés se mettent eux-mêmes sur un siège éjectable. Donc, il faut du courage. C'est pour ça que c'est tellement difficile. Alors, on a quand même un blocage. Bon, ici, c'est bien le gouvernement. Hein. Il est dans l'indécision. La lune, encore une fois, c'est la déception. C'est effectivement l'illusion, le mensonge. Mais c'est aussi le blocage. Le gouvernement est actuellement bloqué. Parce qu'il voit bien qu'il y a des contestations partout. Quoi. Ici, nos députés. Alors, c'est pas, pas une carte de... Malheureusement, c'est pas une carte de décision. C'est une carte, en fait, de proposition. Voilà. Ils sont effectivement un endroit, enfin un chemin à prendre et il y a des propositions qui vont être faites, alors certainement euh, des, même des pourparlers, donc on va leur proposer, hein, il doit y avoir des concertations très certainement, c'est ce que veut dire la carte. Ceux, et eh ben voilà, regardez, ceux qui ne veulent pas s'engager sont en train de se dire bah « ben oui, mais moi si je m'engage à voter cette motion de censure, je n'ai plus mes sous ». C'est vraiment ça. Donc vous voyez, ils sont en train de balancer là. C'est très très indécis pour l'instant. Et là, alors là, on a une décision. Ouais, mais je ne sais pas laquelle. <rire> il y a une décision, effectivement, qui va être prise. Je vous dis, même mon jeu, il est assez contrasté quand même. Bon, en tout cas, j'ai quand même un blocage ici sur le gouvernement. Donc, hein, si ça passe, je vous dis, ce sera ric -rac. Alors, est-ce que ça va passer, cette motion de censure Alors, j'ai quelque chose que l'on remet sur le tapis. Décidément, mon jeu ne veut pas me répondre. Ici, j'ai une force. Ouais, donc il y a vraiment, vous voyez, les députés qui vont prendre la décision et qui vont s'unir pour faire un passage en force. Donc il y, y a bien vraiment des concertations et ils essaient de faire l'union. Hein. J'ai toujours pas la réponse, mais j'ai la justice. Alors, est-ce que cette motion de censure passe Ah, moi j'ai pas l'impression. Hein. Je vous dis, c'est mon jeu, Alors je vous donne la, je lui donne la responsabilité je délègue. Mais j'ai l'impression que non, parce que j'ai une impasse. On met le bandeau sur les yeux. Alors là, franchement, je vais vous dire que lundi, je vais aller regarder. Hein. Franchement, le résultat, parce que euh, c'est curieux, vous voyez. Pourtant, c'était bien parti, hein. j'ai quand même la force, euh, voilà. La, le gouvernement qui est dans une impasse. Mais j'ai le 2 d'épée. Ça aussi, c'est une impasse. Hein. On a un blocage ici, une impasse là. C'est une impasse. Donc, a priori, ce serait non. J'ai fait une petite pause pour aller bien vérifier que je ne vous disais pas de bêtises, parce que <coughs> j'ai quand même eu la justice. En fait, le, le, le, mon livre me dit que la justice est une réponse positive, sauf s'il y a d'autres cartes qui vont dans le sens contraire. Or, cette carte-là, elle est vraiment mauvaise, c'est le 2DP. Hein. Donc, c'est une impasse, j'ai une impasse. Donc, a priori, moi, mon jeu me dit non. Non, il n'y aura pas euh, de vote pour, euh, pour la motion de censure. Mais bon, encore une fois, c'est très contrasté. Quoi. Pourtant, il y a bien une union ici qui est faite. Hein. On va quand même reposer -re la question, est-ce que je peux avoir confirmation donc? Est-ce que la motion de censure surpasse Il faut toujours poser la question de façon positive, parce que sinon, euh, sinon on peut pas interpréter le résultat. Donc, est-ce que la motion de censure surpasse Non, regardez, j'ai ça, moi. Bon, moi, mon jeu, il me dit non, d'accord J'ai le 5 de coupe, donc c'est vraiment, on pleure. Donc, a priori, non. Bon, alors, il faut quand même que vous sachiez qu'en astrologie, ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, aller regarder l'horoscope 2023 que je fais pour la France. Moi, je vois énormément de... Contestation, en 2023, j'avais dit action-réaction, contestation-répression, en gros. Hein. Donc, je, je pense que euh, ça peut être assez logique par rapport à ce que je vois. Parce que si la motion de censure passait, il devrait y avoir éventuellement un apaisement, quand même, quelque part. Vous voyez. Or, je vois quand même, alors sur le printemps, vraiment, pareil, hein, le printemps, c'est vraiment une période à bouleversement, je vois énormément, vraiment, de violence et de répression. Et de méchanceté du gouvernement voilà et ça ça va continuer et je vois également <coughs> pardon une situation d'impasse donc un gros gros blocage donc ça pourrait finalement être assez logique avec ce que je vois après si je me suis plantée ben je voudrais vous le dire pas de souci hein. mais a priori moi je dis non je dirais non d'accord bon et donc euh, ben, écoutez ça va se dégrader on va regarder ce qui va se passer en france dans les prochains mois et on va regarder aussi madame bornette Éventuellement, si elle part ou si elle reste, hein, d'accord Voilà. Alors, est-ce que Madame Bornette, vous savez de qui il s'agit, plutôt quel est son avenir hein. Quel est l'avenir de Madame Bornette Voilà. Dans les prochains, euh, prochaines semaines. Alors, valet de denier. Donc, ça, c'est nouvelle financière qui arrive rapidement. Alors, nouvelle financière, c'est par rapport aux retraites, évidemment. Donc, des choses qui vont être communiquées rapidement, d'accord d'une façon ou d'une autre. Hein. Alors, Madame, on va dire Elisabeth, hein, okay. son avenir dans les prochains mois. Alors, elle aussi, ça me semble, c'est la même carte qu'avant. Elle est confrontée à un choix. Là, c'est en contre, c'est quelqu'un qui s'en va. Il y a un jugement et il y a un contrat. OK. Alors ça, c'est un jugement par rapport à un contrat. Donc ça, ça peut effectivement montrer, par exemple, que cette fameuse loi retraite, parce que c'est l'argent, hein, euh, va être votée. Bah écoutez, hein, c'est ce que je vois. Mais elle a un choix à faire. Alors pourquoi Et là, on met des choses en route, ou alors on s'en va. Ah ouais Ah ouais, carrément. Hein. Ok. Ah bah ça, c'est lui. Euh, ce Quand je dis c'est lui, excusez-moi, c'est euh, Caligula. Hein. Ah ouais c'est drôle, carrément, la mort sur elle. Ben, écoutez, euh, moi, je, je me demande si elle a pas envie de partir, quand même. Hein, parce qu'elle a un choix qui conduirait à une rupture, une transformation brutale. Donc, si cette loi passe, comme me dit mon jeu, hein, ben, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être la fin pour elle. Parce que euh, elle va être trop euh, critiquée euh, et qu'elle ne le supporterait pas. Hein, parce que j'ai quand même la mort. La mort, c'est une on coupe. Et l'autre, lui... Donc là, euh, il est en contre. Donc moi, je ne suis pas sûre qu'il veuille la laisser partir. Hein. Ou alors au contraire. Hmm, j'ai un doute. On va regarder. En tout cas, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui conduirait à un départ. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut, veut qu'elle parte ou il veut qu'elle reste Parce que c'est quand même une femme qui est sur le départ, mais il est en contre. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, c'est bien lui, hein. Regardez, j'ai les institutions, donc c'est bien qu'elle gueule la première. Et moi, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas rester, hein. Mais vraiment, hein. Qu'elle ne veut pas rester. Donc je dirais bien que lui, il s'opposerait éventuellement à son départ. Mais qu'elle, elle dira qu'elle veut s'en aller. Je sais pas, j'ai un truc comme ça, moi. Ouais. Ah, mais elle en a marre, hein. Elle en aura le. Elle <rire> le pompon. Elle en a marre, ça on peut y voir éventuellement l'assemblée, vous voyez, où elle n'arrive plus à faire l'union. Hein. Et je peux vous dire qu'elle va être traitée de tous les noms, par justement cette fameuse assemblée. Vous voyez, ça c'est le voleur qui s'en va avec les épées des autres. Donc euh, elle va être extrêmement, Alors, par. je pense qu'il y a un homme aussi qui va extrêmement la critiquer, ou en tout cas des hommes, ouais. Et euh, elle, va être, elle, va en, elle va en prendre plein, plein, plein la figure. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle voudra... Moi, j'ai l'impression, en toute franchise, qu'elle ne, qu ne restera pas. Et que l'autre, là, je ne suis pas sûre qu'il veuille qu'elle s'en aille. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il veuille qu'elle reste. Mais bon, le jeu il est un peu bizarre. En tout cas, écoutez, moi, j'ai vraiment une loi. On annonce un jugement. Voilà. Donc, euh, on annonce quelque chose. Les jeux sont faits, en fait. Et c'est bien par rapport à un contrat financier, hein. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est foutu retraite et avant passé, hein. Mais ça provoquera le départ de Madame Born, Born, Born, Bornette. Parce que, parce que, voilà, quoi. Elle va être super critiquée, hein, C'est ça, hein. Ouais. Ouais, ouais Alors, elle sera, je sais pas pourquoi elle sera en reine de coupe, elle. C'est pour vraiment le... À chaque fois, hein. Elle va être, elle va en prendre plein la figure, hein. Ouais. Est-ce que sera remplacé Ouais, non, regardez là. On arrête là. Déception, désillusion, ça, euh, voilà. Souffrance, encore une fois. Non, mais <rire> là, ça va être la fin pour elle. J'ai que des mauvaises cartes pour elle. Mais vraiment. C'est mise au repos. Voilà, donc c'est... Elle arrête. Euh, oui, alors du coup, j'étais en train de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver Du coup, il ne m'a pas répondu. Ben, on ne sait pas encore. C'est, euh, Voilà, on ne sait pas. Ça va conduire à un blocage. C'est marrant, hein Parce qu'on n'arrivera pas à la remplacer. Il ben, faut dire que l'autre, il a déjà demandé à je ne sais pas combien de femmes avant de, que la Madame Bornette accepte. Hein. Vous savez, pour la Première Ministre, il hein, avait demandé à plusieurs femmes. Elles ont toutes refusé. Il n'y a que la Bornette qui a accepté donc pour la remplacer. Parce qu'apparemment, il faut que ce soit une femme. Je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre. Peut-être des questions paritaires, je ne sais pas. Mais il y a un blocage. Bon, alors. OK. Donc, pour moi, elle s'en va. Hein, parce qu'elle n'en pourra plus, quoi. <rire> Il ouais, faut, dire, faut dire que c'est pas évident non plus. Je ne lui donne pas des excuses, hein, mais c'est sûr que quand on n'en prend pas la figure, on n'a pas envie de rester. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en France Alors, la situation... Bon, écoutez, ça va dégénérer, mais ça, on le sait. Hein. D'accord On sait. On va quand même regarder ce qui sort. Alors, la situation en France... J'ai du mal à les mélanger parce qu'elles sont tellement grandes. Je ne risque pas à les prendre en main. Voilà. La situation en France dans les prochains euh, semaines mois. Alors il y a bien quelque chose qui va être euh, voilà un accident donc un truc. Euh... Ah vous savez ça fait penser à un, à un renversement moi c'est amusant ça quelque chose qui est renversé d'accord ou un accident et là il y a un oeil donc on va le voir J'sais jamais dans quel sens cette carte là il est bizarre attendez hop c'est comme ça ouais donc il y a quelque chose qui va être euh, dévoilé, un accident. Enfin, Il va y avoir des choses qui... Euh, des accidents, je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Des, de la violence, quoi. Des, des choses qui, qui vont très mal se passer. Ouais. Ça va aller loin hein, au niveau de, des manifestations. Ça va aller très loin. Bon, alors. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains, prochaines semaines, le printemps, qui va être chaud à mon sens alors, il y a effectivement quelque chose qui est extrêmement instable. Ouais, là, le, on est vraiment à un tournant, hein. L'idée du destin. Et il y a une torsade qui va être faite, d'accord, avec un obstacle au bout. Donc, ça veut dire aussi que <coughs> le fait que le gouvernement ne joue pas franc jeu, puisque c'est torsadé, eh bien, ça amène à une impasse et à une situation extrêmement instable. Ah ouais, ça, c'est sûr. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a voilà, regardez les éclairs. Ah, ça va mal se passer. Hein. Vous avez la foudre. Hein. Donc, ça va vraiment, vraiment dégénérer. Alors, les personnes qui sont sur Paris, s'il vous plaît, faites bien attention. Voilà. Parce que euh, ça va vraiment, vraiment dégénérer. Éventuellement, essayez de, de, de faire des provisions un petit peu euh, pour éviter de sortir, quoi. Parce que moi, ça va péter, quoi. Excusez-moi, mais c'est le mot que j'ai. hein. Ça va exploser. Et je le dis au niveau aussi littéral. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, effectivement, des pétards, des choses comme ça. Alors il va falloir s'ancrer, d'accord. Ah ça veut dire que ça va durer aussi. Hein. Alors là on met les lunettes, ok. Donc on regarde. Il y a des gens qui vont s'éloigner de Paris. Hein. C'est sûr, j'étais en train de le dire. Parce que là on voit arriver les problèmes. Donc il y a des gens qui vont partir, qui vont quitter la capitale. Très certainement, notamment pour mettre peut-être les enfants à l'abri. Hein. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va être atteint, ou en tout cas un but à atteindre. La liberté. Oui, d'accord. Ouais, les gens ils vont se battre. Hein. Il y avoir de la tension, etc. Les gens vont vouloir vraiment, de la liberté, se libérer de la dictate hein, en place. Alors ça, c'est une... quelque chose qui est assez intéressant. Il y a quelque chose qui coule. Il y a quelque chose qui coule. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Bon, ok. Quelque chose qui coule. Mais quoi Aïe, aïe, aïe, ouais, ah bah, c'est le travail hein, qui coule. Donc, ça veut dire qu'au niveau économique, ça va être bloqué. <coughs> Vous voyez, on raccroche les outils et ça coule. Donc, ça veut dire que ces blocages, ces manifestations vont malheureusement, euh, comment dire, aggraver, voilà, aggraver la situation économique. C'est ce que je vois, moi, d'accord Ouais. Alors, il y a des gens qui vont devoir s'entraider, solidarité, il bah, faut bien, hein, nécessaire. Mais, mais, mais, toujours en fermement. Alors, c'est un rapport de force qui va s'installer. Moi, j'ai peur que ça s'installe dans le temps. C'est-à-dire qu'on a le gouverne que vous connaissez et les gens. Et il va y avoir, euh, voilà, opposition. C'est exactement ce que je dis en astrologie. Hein. Résistance et donc euh, confrontation et donc forcément répression. Avec le fait qu'on n'arrive pas à se sortir de la situation. Hein. On aimerait avoir la liberté. On se bat pour la liberté. Vous avez les ballons, là. Mais on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Alors, éventuellement, on est vraiment un carrefour. On est face à son destin. Ouais. Toujours pareil. Il y a une voix. Parce qu'il y a une voix qui commence à se dessiner. Euh, alors, ça, j'avais sorti pour la dématérialisation. Mais c'est aussi la poussière. Hein. C'est la destruction. Ce n'est pas des bonnes cartes, tout ça. Hein. Il y a des gens qui vont vraiment se salir les mains. Ah, il y a quelque chose qui est atteint, là. Alors, attendez, c'est quoi Il y a du nettoyage. Il y a quand même des choses qui vont être clarifiées, là. Euh, ouais, mais je ne sais pas ce que c'est que ça. Les photos. Attendez, j'ai encore besoin d'une carte. Il y, a, il y a quelque chose qui va être atteint, quand même. Il y a un but qui va être atteint. Puisque là, on a l'optimisme et le nettoyage. Et là, c'est la liberté. Il y a quelque chose qui va être atteint. Oui, mais quoi Je ne sais pas. Attendez, il faut que je prenne un autre jeu. J'ai un but qui va être atteint malgré tout. Mais vous avez vu que toutes les cartes que j'ai sorties. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir s'arrêter. Je vais aller demander un autre jeu. Euh, je vais prendre toujours mon Dixit. Alors, on va repartir. Moi, je, je pense que ça va fragiliser vraiment beaucoup, beaucoup, le gouvernement. Énormément. OK. Alors, la situation en France, par la suite. Le shérif qui arrive. Et euh, bon, OK, les gens qui ne bougent pas. D'accord. Ouais. Ouais, c'est toujours pareil, c'est une division dans la société, ok. Mais il y a de la répression, puisque vous avez le shérif. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour la France Qu'est-ce qu'on va avoir Et en plus, tout ça sur fond de guerre, n'est-ce pas Sur fond de crise financière, boursière, etc. Ça va être vraiment chaud. Alors là, on a... On rassemble les troupes. Ouais, C'est un peu ça. Hein. <rire> Vous ne la connaissez pas, cette carte-là, encore. On rassemble les troupes. OK. Là, il y a les questions de maison. Peut-être l'Elysée. Là, il y a quelqu'un qui donne une couronne. Ah, ouais, Il se peut vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive au niveau du gouvernement. Vous hein, voyez Donc, effectivement, ce serait le départ de la bornette. Et on offrirait sa place à quelqu'un d'autre. Ouais. Ah, ben, bah, voilà. Une autre femme qui arriverait. Peut-être. Hein. Ça peut être ça. OK. Alors... Donc, on rassemble les troupes. Hein. Et alors Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'elle y a dans mon jeu. Hein. Ok. Il y a des traîtrises. Ou en tout cas, il y a des gens qui mettent un masque. Alors, attention à la manipulation, effectivement. Ça, c'est l'Elysée, à mon avis. Hein. Où on libère des choses très négatives. Là, effectivement, il y a bien quelqu'un d'autre qui arrive et qui est en route. Bon, Alors, à moins que ce soit la Ursula, c'est possible. Mais moi, je pense effectivement qu'une carte comme ça, il va y avoir une autre personne au niveau, au niveau du gouvernement qui va arriver. Et c'est vrai qu'en astrologie, je vois des remaniements, des changements. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle femme qui va arriver. Ça, c'est l'Elysée, la, la grande maison, là. Où là, il y a des choses vraiment extrêmement mauvaises. OK. Et là... On, on rassemble les troupes. Donc ça, c'est plutôt les résistants. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc moi, j'ai un peu peur que ce soit pas mal de manip hein, dedans. Bah oui. Ça se peut, hein, ça se peut. Hein. Ouais, Il y a des gens qui, vous voyez, qui combattent. Mais en fait, euh, ils seraient plutôt pour cela. quoi. Il y a de la manip dedans. Il y a des traîtres. Hein. En tout cas, changement au niveau de certains ministres, en tout cas d'une, très certainement. Ouais. Ça va pas être facile. Hein. Une petite lumière face, vous voyez, aux ténèbres. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et là, qu'est-ce qu'on a Alors lui, c'est curieux. Il est déjà en train de penser à autre chose. Là, c'est l'Elysée. Hein. Si je vais vous dire quelque chose, c'est que déjà, il prend les gens pour des... Pour des idiots. C'est aussi son... Sa faiblesse. Hein. Il est persuadé que les gens sont bêtes et sont facilement manipulables. Bon, OK. Ici, on a bien quelqu'un qui arrive. Effectivement. OK, d'accord. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, finalement, si ça se trouve, c'est l'Europe. Si ça se trouve, c'est la madame Ursula, là, qui va encore mettre en route quelque chose de nouveau. Ouais, c'est possible. Hein. bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la France Donc remaniement au gouvernement. Très certainement. Et là, ah ben voilà, regardez le dictateur. Ouais. Le dictateur qui fait peur à tout le monde. Ok. Là on a les gens qui s'éloignent des villes, mais il y a aussi beaucoup de frustration et de tristesse. Vous avez la, la sirène qui n'a plus assez d'eau. Donc, il y a un manque de quelque chose là. Ouais, bah lui, il joue sur la, la durée. Hein. Il, là, c'est aussi lui ici avec le nez. Hein. Enfin, on n'a pas besoin d'épiloguer sur l'histoire de nez. Hein. Bon, ok. Euh, il est en train de se dire que de toute façon, sur la durée, ça ne tiendra pas parce que les gens vont manquer d'eux. Manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer... bah oui, s'il y a des blocages, hein. il, y a, il y a quelque chose. Et il est en train de jouer là-dessus. Bon. Ici, on a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais de toute façon, ce ne sera pas quelqu'un de positif. Et là, pareil au niveau de l'Europe, c'est un peu bizarre cette carte-là. Il y a quelque chose aussi qui est en train de se mettre en place. J'ai des cartes un peu compliquées, je dois dire. Mais euh, l'autre là de toute façon il ne cédera pas. Alors, ça c'est peut-être une information importante. Il ne cédera pas, mais il y a la bornette qui va partir à mon sens. ouais ah, les gens ils sont, les gens ils, sont, ils vont plus savoir quoi faire. Hein. OK. Ok, alors, attendez. Je vais prendre réfléchir ce que ça peut être ici. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive au gouvernement. Et moi, je me demande... Il nous prépare un truc, là. Il nous prépare un truc. Je me demande s'ils ne vont pas, hum, par rapport aux manifestants... Bon, j'avais dit de la répression, moi, hein, vous vous souvenez Eh bien, moi, je me demande effectivement si... Euh, ils ne vont pas, justement, arrêter des gens. Ou les ficher. Enfin, il y a quelque chose, quand même. Hein. Ça sent la manip, tout ça. Hein. Et lui, c'est ce qu'il fait, malheureusement. Et là, vous avez vraiment, ici, les gens qui ne savent plus quoi faire, qui sont désespérés. Qui cherchent un miracle, qui attendent un miracle. Oups, attendez, je suis en train de faire tourner mon jeu, voilà. Bon, là, vous avez les gens qui s'en vont. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à l'Europe. Ils sont en train de nous mettre un nouveau truc en, en route, hein. Ouais, ils sont en train de nous mettre un nouveau truc en route. Alors, comment ça va se finir, tout ça Donc, remaniement ou planement, les gens qui désespèrent. Ah, ouais, D'accord. Ouais, non, mais il y a des gens qui vont partir. Hein. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Il hein. y a des gens qui vont partir. Bon, OK. Donc, il y en a qui vont laisser tomber et qui vont prendre leur clic et leur claque. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare, l'autre, là Il nous prépare un truc euh, écologique. Euh... Puisque j'ai les questions d'électricité, mais en même temps, vous voyez, en relation avec la nature. Il y a un, un truc écologique qui arrive. Ici, oui. Oui, ouais, ouais, d'accord. Ici, effectivement, il y a des gens qui vont être fichés. Hein. Ils ont intérêt à faire attention, les manifestants. Hein. Parce qu'il y en a certains qui vont se retrouver derrière le barreau et qui vont être fichés. Attention. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mmh. OK. On va vers une impasse économique et financière. fait que les gens vont partir. Bon, qu'est-ce qui va nous faire le Caligula là bon, Ça, c'est les artisans aussi, qui ne vont plus pouvoir travailler. De toute façon, ça va s'arrêter du fait des questions d'énergie. Bon, ça, je vous apprends rien, vous le voyez déjà. Voilà, quelque chose qui est cassé, définitivement. Et on ne peut pas recoller les morceaux. Donc, catastrophe économique. Ben oui, je sais bien, mais enfin, qu'est-ce que je vous dise Les gens qui espèrent toujours un miracle qui espèrent toujours un sauveur, mais qui finalement se résoudront à partir vers la campagne. Alors, il est possible aussi que les gens euh, se regroupent entre eux. Hein. Ils commencent à créer des communautés pour sortir du système. C'est quelque chose que je dis depuis longtemps. Mais vous allez voir que ça va, ça va vraiment se faire de plus en plus. Bon, qu'est-ce que nous prépare la Ursula au niveau de l'Europe alors, il y a quelque chose, effectivement, qui est en train d'être mis en route. Alors, elle, elle s'adjuge, euh, euh, je crois qu'on dit, hein, tous les pouvoirs, elle. Hein. Elle, elle se croit tout permis, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a un truc qui va tomber dessus. Ou alors, qui va lui tomber dessus, je ne sais pas. Il y a un truc qui, va, ouais, un truc qui, qui est en train d'être mis en place, là. Pour nous prendre dans les filets ouais il y a, ya quelque chose au niveau de l'europe faudra surveiller hein. ils sont en train de mettre un truc en place c'est sûr pour nous prendre bien dans les filets oui Alors moi je sais pas pourquoi je pense toujours à des restrictions c'est pas gagné tout ça non alors, comment ça va se finir en France Il va y avoir de la casse au niveau économique, de toute façon. Ouais, C'est toujours pareil. Moi, je vois des gens qui s'en vont. Et vous voyez, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se battre. Alors, attention aux débordements dans les rues, à la violence, euh, au pillage. Euh, là, ça va vraiment, vraiment dégénérer. Hein. C'est pour ça que vous avez les gens qui s'en vont. J'ai peur que ça dure des semaines, voire des mois, moi, cette histoire. Il y en a qui vont rester chez eux à manger du pop-corn. <rire> Donc, il y a des gens qui vont s'enfermer, quoi. Bah oui, c'est sûr. Hein. Là, alors, les personnes âgées qui vont se dépêcher d'aller faire des provisions, par exemple. Ouais, Et il y a une division. Alors, vous savez ce que ça va, ce que ça va faire, tout ça, cette histoire Ça va conduire de nouveau à une division dans le pays. Parce qu'au bout d'un moment, il y a les Français qui vont dire « bon, ça suffit maintenant, euh, faut arrêter les grèves, il faut arrêter les blocages, il faut arrêter euh, les bagarres. » Vous savez, comme avec les Gilets jaunes, ça, ça recommence. C'est pareil. Parce qu'il y a aussi une partie des Français euh, qui, euh, qui est pour la réforme. Bah ouais, tous les retraités sont pour. Hein. Moi, je connais. Donc euh, Et eux, ils ont envie d'avoir la paix. Et là, on va avoir un problème d'approvisionnement. Bon, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. Alors, ça va conduire à une division dans le pays, comme d'habitude, à beaucoup d'insécurité et à des sacrifices. Ouais, bah ça... Je vous dis, c est, c est, ça va dégénérer. Hein. Ça va vraiment, vraiment dégénérer. Il va y avoir de la casse. C'est ce que je vois. Le sang versé de la casse. Moi, j'ai peur que ça aille loin, cette histoire. Bon. Alors, euh, on va essayer de demander par rapport à Caligula ce qui va lui arriver, à lui ben ouais, regardez. Je pense à lui. Et qu'est-ce que j'ai tout de suite Vous voyez, les cornes. Donc, c'est le diable. Hein. Voilà. Et les petits oiseaux, là, qui se cachent pour ne pas être mangés. Bon, bah ben, c'est tout. Hein. C'est lui qui a toujours le pouvoir avec le bâton. Je vous ai dit, il va y avoir de la répression. Alors, c'est un peu difficile à voir sur cette carte. Vous avez une espèce de bâton avec un serpent. Et vous avez ici le mauvais. Voilà. Avec les cornes. Donc, ça, je vous dis, c'est quelqu'un de très mauvais. Vous avez ici les petits oiseaux qui se cachent pour ne pas être mangés. OK Mais il ne se cache pas très bien, je dois dire. Hein. Donc, image très parlante. Répression, répression, c'est ce que je vois. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver Bah ben, euh, voilà, il va réprimer. Et les gens vont devoir porter le fardeau encore un coup de la catastrophe économique. Hein. C'est ce que je vois. Moi, je suis désolée, mais... Euh Ouais, alors là, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'il y a de faire là Pas touche aux enfants. Bon, après, on part sur autre chose, hein, d'accord On part sur autre chose. Mais là, euh, comment ça va finir tout ça, au niveau des retraites Ouais, explosion sociale. Bah, on est d'accord, hein, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais répression, je vous dis, hein, est, on est parti sur un rapport de force, voilà, ça va créer aussi beaucoup d'insécurité de la part des gens euh, qui qui qui, euh, qui sont là entre les deux quoi qui, parce que tout le monde manifeste pas hein, qui ont peur pour leur pour leurs enfants pour leur famille pour euh, pour se nourrir etc alors là, on va on va essayer de voir s'il y a une carte finale pour dire le, le résultat final mais j'aurais peut-être pas mais on va regarder euh, quelque chose qui euh, qui s'étend ok et quoi alors, je ne sais pas ce que ça vient de faire là, ça. La manip. Je ne sais pas pourquoi j'ai le, les questions de santé ici. Et L'abondance. Ouais. Et quoi d'autre Ah, il y a quelque chose au niveau des anges. Oh, C'est toujours pareil. Hein. J'ai toujours le diable contre les anges, moi. J'ai n'ai pas le, le mot final de l'histoire, hein. non. Le mot final de l'histoire, c'est ça. L'angoisse. L'angoisse du lendemain. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette carte-là. Ah oui, si, je sais pourquoi. Parce qu'au mois de mai, il va y avoir euh, l'Olympique de Marseille un euh, hein, ok, de santé D'accord. Qui, euh... enfin, ils, vont, ils vont débattre plus exactement. Ils vont débattre euh, pour savoir s'ils si auront les pleins pouvoirs ou pas. Vous savez, par rapport à une prochaine éventuellement pandémie, pan, pan savoir s'ils prennent les, les pleins pouvoirs ou pas. C'est pour ça que ça sort, parce que c'est sur le mois de mai. Ok. Bon, moi, la, la réponse finale, c'est ça. C'est les gens, la lune, c'est le peuple. Voilà, qui est très angoissé, mais qui le cache. J'ai pas de. J'ai pas de victoire, non. Voilà, on se met à l'abri. Je suis désolée, j'ai pas de victoire. Bon, point. Mais ça va durer, hein. Ça va durer des semaines, voire des mois. Hein. OK. Mais à la fin, vous voyez. À la fin, bah. Vous avez bien vu ici sur l'armoire, euh, sur la sur l'armure, euh, bah, l'épée, elle est baissée. Donc on baisse l'épée, donc euh, on arrête de se battre. Et vous avez une petite personne ici qui s'enferme ici et qui attend. Alors est-ce qu'il va nous décré décréter euh, l'aide militaire Ben bah, peut-être. Hein. C'est possible hein, pour euh, pour apporter euh, voilà pour euh, remettre du calme. C'est bien possible, c'est bien possible qu'à la longue, ça arrive comme ça. En tout cas, c'est la répression que je vois. Bon, OK. Donc, c'était un tirage un peu long, pardon. Euh, donc, euh, prévoyez. Voilà, prévoyez en conséquence. Parce que ça va pas bien se finir, cette histoire. Euh, et on a euh, une année 2023 bah, voilà, qui va être marquée, malheureusement, par la violence. Mais bon, nous, on reste de toute façon unis et on continue à s'ancrer. Et puis, à, à, à prier, c'est important, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le conflit de l'Est, hein, qui peut aussi toujours escalader. Alors j'espère que non, mais enfin bon, faut pas oublier non plus. Voilà, écoutez, euh, faites pour le mieux, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.